Bonjour à tous. Dans cette séquence, nous allons traiter la deuxième version de l'exemple lecteur et écrive. Dans la première version du code de lire un message, les choses se passaient en deux temps. On avait d'abord une partie où on verrouillait le read-write-lock en mode lecture, puis ensuite en mode écriture, lorsque on avait réalisé qu'il fallait qu'on libère une case puisqu'on avait extrait une valeur de la case en question. Alors là, j'avais évoqué le fait que les verrous étaient gérés de façon extrêmement stricte et on pourrait avoir une inquiétude. Que se passe-t-il si j'ai une commutation ici Est-ce qu'on peut lire deux fois dans la même case Alors, on peut se poser la question de, est-ce que finalement le changement de verrou est utile Et non, il est inutile. Alors pourquoi est-il inutile Celui qui va lire un message, c'est le lecteur. Et le lecteur, il cherche un message de sa propre identité. Et vous êtes d'accord que tous les lecteurs ont des identités qui sont distinctes. Par conséquent, si j'ai deux lecteurs qui exécutent le code du tableau noir, ils ne peuvent pas chercher la même identité. Or, une case, elle a soit l'identité d'un lecteur, soit moins 1 si elle est libre. Si c'est moins 1, elle n'intéresse pas un lecteur, elle intéressera éventuellement un écrivain mais pas les lecteurs. Et si c'est mon identité, elle ne peut pas intéresser celle d'un autre lecteur puisque les identités sont distinctes. C'est une propriété intrinsèque qui est d'ailleurs garantie par le fait que les identités sont attribuées au niveau de la construction des instances de mes lecteurs et que par conséquent euh, je suis tranquille de ce côté-là. Donc ça veut dire que pour exécuter ce code-là, je n'ai pas besoin de prendre le verrou en écriture. D'ailleurs, c'est aussi ça qui fait que ça marche même si je prends le verrou en écriture en ayant libéré le verrou en lecture. Ça marche parce qu'effectivement, moi qui ai consommé mon message pour moi, je suis le seul potentiellement habilité à modifier cette case-là. Je ne parle pas du tableau dans son intégralité, mais cette case-là. Et par conséquent, je veux partir de la constatation que je n'ai pas vraiment besoin de faire le verrouillage. Donc, à cela près, eh bien, on va avoir exactement la même exécution du point de vue, alors pas en interne puisqu'on a changé le code bien évidemment mais quand on va regarder à l'extérieur on va avoir exactement les mêmes affichages parce que ça va fonctionner correctement. Et la différence bien évidemment elle se fait sur l'usage des verrous parce que dans ma lecture je ne vais pas avoir à utiliser le verrou en écriture au prétexte que je modifie une valeur, je modifie la structure de mon tableau noir. Mais bien évidemment euh, il a fallu que je fasse une analyse pour pouvoir me permettre ce genre de choses. Voilà, alors c'est intéressant de voir ce cas de particulier parce qu'on s'intéresse là à la granularité du parallélisme. La granularité ici n'est pas sur l'intégralité du tableau mais elle va être sur les cases du tableau et c'est ça qui justement me permet de ne pas prendre le verrou en écriture alors qu'en fait effectivement euh, je vais euh, modifier euh, ma structure euh, alors vous allez me dire mais pourquoi je ne fais pas la même chose sur euh, écrire une valeur Parce que écrire une valeur potentiellement il faut que je cherche une case. Et j'ai intérêt à être le seul à chercher une case parce qu'il ne faut pas qu'une exécution en parallèle fasse que deux fois la même case soit trouvée. cas là il y a un problème. Donc au niveau de l'écriture je ne peux pas jouer à ça. Par contre au niveau de la lecture je sais que les modifications sur le tableau des destinataires ne concerneront jamais qu'une case et une seule à la fois à cause des propriétés que je viens de vous énoncer. Voilà, donc le verrou d'écriture pour lecture mutuelle avec toute lecture, le verrou de lecture qui permet de plusieurs lectures simultanées possibles et ici même en considérant certains, euh, la, la modification de certains éléments car les conditions sont propices à ce genre de choses. Euh, la conclusion c'est qu'il faut que vous vous posiez quand même la question de faut-il poser des verrous ou faut-il ne pas les poser d'accord. Euh, et en gros, ça vaut le coup de réfléchir et en part que de dessiner. Dessiner quoi Des chronogrammes. Je vous remercie de votre attention. À bientôt